C'est le Fitcat je rigole Mais par contre j'aime bien les vidéos je de Fit 4. Bref, aujourd'hui on se retrouve sur Roblox, oui Le principe c'est de faire tout un circuit en kayak Ouais Ah <rire> euh... Oh mais je suis bête, j'ai pas filmé Cette fois-ci je filme Wow, waouh Wow Moi aussi je veux finir Ramons tous ensemble non. <rire> Ne mourons pas waouh! <rire> Ah Mais wesh Tu vas y arriver Tu vas y arriver Reviens dans le bateau <rire> Non Ne meurs pas, Jason Reste avec moi, Jason Jason Jason Non euh, de, de, ah Mais venez, les copains oui, oui, oui, oui Mais pourquoi elle me pousse Non, je veux pas aller là Non, mais Luna Getoff, euh, Nick Taras. Non Je veux rester là. <rire> Ta mère Non et j'en ai rien à foutre, moi, je vais avec eux, hein. Ah, en train de me noyer <cười> ah Personne <cười> ne meurt J'arrive, mon amour On va y arriver, Jason Et ouais, tout le monde s'appelle Jason, hein Voilà, Jason <t 'es> Mon <Mes> frères <t 'es> <t 'es> J'étais bâti, j'étais bâti Je suis plus rapide, j'suis... Non, non, non, non Non, c'est pas dans l'air qu'on... Qu fait du bateau. <t 'es> <t 'es> hélicoptère, ah, hélicoptère. Ah Ah Ah Ah Non, non Oui <t 'es> Non, non, non, arrête fais pas n'importe quoi Non, on peut plus <t 'es> Vas-y, bah j'y vais toute seule. Hop là, hop là. Voilà, il a dû foncer dans une bouée, ça, c'est parce qu'il est pas avec moi. Non L'idée, c'est quand même d'avancer quelque part. Ah Ah Au secours Aidez-moi Ah <rire> J'ai vu l'autre tomber. Non <rire> Je vais jamais y arriver Oh Oh Oh, oh Ah Ah Non, c'est à moi, ça C'est à moi ah Je m'en fous, je reste là-dessus. C'est con, hein, parce que c'était le mien, en fait. Ah, yeah, il me noie ah Par contre là à aucun moment je me noie hein. Tout va bien là Hop là je te passe dessus Non mais ça y est je me suis accouplée avec un autre et oh. Dégagez de là Dégagez <rire> Il s'est passé quoi là <rire> Ok bon on change de jeu Il y a un jeu que j'ai découvert il y a un petit moment Il y a mon petit okie oui, oui, parce que pour ceux qui savent pas, je suis une grande fan du personnage Uggy Woggy. Je le trouve trop mignon. Et regardez qui j'ai ramené Uggy Il va m'accompagner. Là, il est en mode, mais qu'est-ce que je fous, là Oui, voilà, c'est Project Playtime. Voilà, nous sommes dans le train, tranquillement. Oh, qu qu'est-ce qu que se passe-t-il Je ne sais plus parler Oh il n'y a plus d'électricité, oh oh Oh Et le méchant, lui oh On est tous pris <rire> <Mon visage> <rire> C'était le clown Et là, le but, c'est d'activer toutes les boîtes et tuer le monstre en le tapant avec nos mains. Nos mains mécaniques, là. Je suis très nul pour expliquer les jeux, hein. je suis vraiment désolé. Eh Mais elle a, elle a un trop cool truc. Ah oui, aussi, on peut se faire frapper. Et on a trois vies, en fait. Et au bout de la troisième frappe, ben, on meurt. Et voilà Bonne Bah voilà, on a déjà fini le premier chapitre. Ah non, le projet 2, il est là. Ah mais j'ai fait le projet 2 je crois, il faut faire le projet 1 maintenant. Bon bah c'est pas grave, on l'a fait un peu dans le désordre mais voilà. Et là normalement dans le projet 1, il faut ramasser les boîtes avant que le monstre nous attrape. Oh C'est moi le monstre Oui Je suis Huggy Wuggy Regardez, je suis trop beau. Bah du coup là mon but c'est de les empêcher de trouver toutes les boîtes en les frappant... <rire> non violences. <rire> voilà. Mais qu'est-ce que tu fais toi Voilà. <rire> qu'est-ce que... Ils n'ont pas compris le concept. Hein. Il y en a une à l'arrache kit. Moi, je suis mignon quand même. Trop tard. Oh, mais bon, excusez-moi, mais là, c'était un peu trop facile. Enfin, c'est mon rugby. Mais ouais, vous avez compris, l'univers de ce jeu, c'est légèrement, mais très légèrement inspiré de Poppy Playtime. Ok, donc là, je dois chercher après les boîtes. En voilà déjà. Hop, 3. Je suis déjà à quatre boîtes. 5, 6. Hop voilà on est déjà 6 boîtes sur 25. Vite, vite Connasse Elle m'a pris ma cachette ah Non mais mec, c'est pas là Il en manque plus que 5. Ah Bah il joue plus. Let's go On a gagné Et voilà On est en sécurité dans le train donc on s'attaque au projet 3, et là c'est totale découverte pour moi. Extermination... Oh Oh Oh non, la copine de... et hey, y y eu Guy là-bas Là, <rire> là c'est vraiment totale découverte. Apparemment, ils sont très énervés. Wow, wow, wow, je reste pas là, moi Ah <rire> ah J'ai trouvé Il faut une manivelle Oh là là. Oh c'est en train de s'enflammer carrément Purée mais ils se font tous tuer mais ils sont nuls Ah <rire> Oula Wouah Hein Alors là j'ai pas compris, on a perdu à cause de moi là Manger des biscuits. T'en veux Ah oui c'est moi le monstre <rire> Bon là du coup c'est plus facile pour moi, j'ai pas grand chose à faire à part euh, assommer des gens. <rire> T'as la plus ralenti qu'autre chose. C'est con, ça. Mais ça sert à rien, meuf. Prère, il n'y a jamais personne. Là, c'est trop facile, en vrai. J'arrête là pour ce soir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like et à activer la cloche. Bisous.